L'objectif de la vidéo est de présenter la fonction sommeciense. Alors, la fonction somSiAnse, elle permet de faire la somme dans une colonne en prenant en compte plusieurs critères, contrairement à sommeci qui prenait en compte un seul critère. Alors, comment ça marche C'est très simple. Je vais dans fx. Je cherche somme. comme si ensemble, suivant, donc dans la catégorie mathématiques. Ensuite, je vais d'abord choisir de quoi je veux faire la somme. Ici, je veux calculer une quantité de produits vendus par gens. Donc les quantités dans mon tableau, elles sont ici. Ensuite, le premier critère, il faut que ce soit des coupes. Donc je prends la plage produits. Et le critère, ce sera... Coupes. Ensuite, je veux que ce soit Jean, donc je prends la plage vendeur et je dis que je veux Jean. Alors, ici, je pourrais mettre Jean entre guillemets et ici, je pourrais mettre coupe entre guillemets, hein, ça marcherait très bien aussi. Là, on me dit que Jean a vendu 230 coupes il en a vendu 200 ici et 30 ici. Vous savez bien 230. Je peux faire exactement la même chose pour calculer le montant total qui correspond à ces ventes. Donc cette fois-ci, toujours somme-ci, ensemble, suivant, la plage somme. Cette fois-ci, je vais additionner des montants. Donc ça sera ça la plage somme. La plage numéro 1, c'est les produits. Le critère ici, je veux compter les coupes. Et ensuite, le deuxième critère, c'est sur le vendeur, je veux que ce soit Jean. Et là, ça fait 2684,40 euros. Ça fait 2400 plus 284,40, ça fait bien 2684. Alors ici, bien sûr, on peut vérifier si ça marche. Jean n'a vendu que des coupes. Donc là, si je change, je mets par exemple jardinière, eh bien on se retrouve à zéro. Par contre, des jardinières, eh bien Didier en a vendu. Il en a vendu pour 1500 euros, donc il a fait une vente de jardinière. Qui correspondait à 75 en quantité. Et voilà.